Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Toquette et aujourd'hui c'est Rapport de bataille. On commence par la présentation de l'armée Tau de Toquette. Toquette, la parole est à toi. Alors pour cette armée donc, de 2000 points, euh, j'ai déjà un détachement Altrider Tau. Avec un cadre Fireblade équipé de la relique euh, Pure Tide euh, Engram Neurochip. Donc euh, la relique qui me permet d'avoir euh, une relance dans la partie. Et qui me permet de récupérer des PC sur du 6. Euh, J'ai également un Commander Callstar avec 4 nacelles de missiles. Donc il va faire 8 tirs de force 7, paire 1, dégâts des 3 J'ai ensuite 2 Ghost Kill. Euh, équipés en cyclo, un raser à ion, donc qui font 6 tirs de force 8, PA-1, dégâts D3, et de 2 lance-flammes, donc 2 D6, force 4. Euh, en équipement, ils ont également le générateur de bouclier pour avoir la 4 plus 1 vue, et le target lock qui leur permettra de bouger, de tirer avec leurs armes lourdes sans malus. Ensuite, dans les attaques rapides donc de l'outrider, on va avoir 2 x 5 Pathfinder équipés en désignation laser. Donc c'est ceux avec les casques jaunes et les casques orange. Et deux packs de drones. Un pack de six drones euh, violet et orange. Et un pack de 5 drones bleus et bleu. <rire> enfin, dans la Troyec on va avoir deux Sunshark Bombers. Euh, tous deux équipés de deux missiles seeker, d'un désignateur laser, d'une nacelle de missiles et de deux drones Intercepteurs. Le détachement suivant est un bataillon TO. Dans lequel vous retrouverez donc mon Seigneur de Guerre qui est le cadre Fireblade avec sa petite cape jaune et rose. Euh, il aura le trait La Dévastation par l'Harmonie qui permet aux unités donc à 6 pas du Seigneur de Guerre de bénéficier de la PA-1. On va dire ça comme ça ou plutôt d'un bonus de moins 1 à la PA euh, sur du 6 pour blesser. Voilà, sur une cible désignée par le Seigneur de Guerre. Euh, ensuite on va voir le Shadow Sun, donc la petite et ses cheveux roses. Donc le commandeur Shadow Sun, euh, qui est donc mon deuxième, euh, deuxième commandeur donc sur le deuxième détachement. Ensuite, 3x5 Strike Team, sachant que dans les rouges on a une, euh, euh, un désignateur laser, voilà. et dans les violets on a un pistolet à impulsion. Bon, voilà, j'avais des points, donc euh, j'ai bouché les trous. Et enfin, donc dans ce bataillon, on a les trois broadside, donc les trois broadside qui sont donc en full missile. Euh, chaque Broadside est donc équipé, va pouvoir faire huit tirs de SMS, donc force 5, euh, ignore les couverts, tire sans ligne de vue, et huit tirs de force 7, per 1, dégâts D3, sachant qu'elles ont tous le système de ciblage avancé, qui leur permet d'avoir un moins 1 à la PA additionnelle. Donc les gros missiles sont pa moins 2, et les SMS sont pa moins 1. Elles ont également un missile seeker chacune. Euh, ensuite, ou plutôt enfin, on va avoir le dernier détachement qui est un détachement Vanguard, donc Tau lui aussi, avec en QG Dark Strider et sa petite tignasse orange. Et avec lui, donc deux Firesight Marksmen et une Riptide avec son canon à induction lourd. Euh, son target lock qui lui permettra donc de bouger et tirer sans malus, et son système de ciblage avancé qui va pouvoir augmenter sa PA. Et bien évidemment, elle a aussi une paire de SMS. On passe donc à la présentation de l'armée culte Genstealer, qui va être opposé à Toket ce soir, et joué par, euh, par moi-même. Donc cette, euh, eh bien, ça, cette armée se compose en trois bataillons. On commence par le premier, qui va être un bataillon Twist Helix. Donc euh, toutes les unités auront plus 1 en force, et euh, plus 2 à leur jet d'avance. Euh, on va avoir un patriarche qui sera le seigneur de guerre et qui aura comme trait de seigneur de guerre le plus 3 à son aura. Et un autre QG qui est le... Donc son aura de sans peur, bien sûr. Et un autre QG qui est le Primus. Ensuite, on va avoir 3 choix de troupes low cost à 35 points, donc 3 choix d'acolytes. Et on va avoir euh, mes préférés... Les, euh, les aberrants, donc les aberrants qui sont équipés tous de pioches énergétiques. Et à chaque fois, on a deux hypermorphes qui ont chacun, à chaque fois, l'énorme euh, arme improvisée qui envoie des grosses tartines. Donc ça, c'est pour les deux packs d'aberrants. Et euh, ça clôture ce premier bataillon. Le deuxième bataillon est un bataillon de l'Empereur à quatre bras, avec en QG un Patriarche qui va avoir euh, le... La relique qui est l'amulette et qui permet de ne pas prendre de tir de contre-charge dans la mouille. Euh, on a aussi un Icon Ward et un Primus. On va avoir un choix de troupes low-cost à 5 bus. Et après, on va avoir un pack de 15 avec 4 disqueuses et une icône. Et ensuite, on va avoir un pack de 18 avec 18 lance-flammes, donc de l'acolyte. On va avoir aussi dans ce détachement-là un Clamavus, donc qui donne plus 1 à la charge et plus 1 au commandement. On va avoir un Kelemorph qui est notre, notre petit gunner préféré qui peut cibler des persos et le Nexus qui peut éventuellement faire euh, ripop des points de commandement et Dieu sait que cette armée en a besoin. Donc voilà pour ce détachement là. Et le dernier détachement est un détachement de la griffe rouillée avec un Magus euh, qui lui pour, euh, pour un point de com aura un, un là, le crawling, l'accroupie donc, le, le cast des sorts à plus 1. On va avoir un Jackal Alphus qui va permettre de buffer ses potes à moto. On va avoir un pack de 5 acolytes, un pack de 10 Broad Brothers, un autre pack de 10 Broad Brothers. Et après, on a deux packs de 5 motos avec à chaque fois 5 charges à démolition. Donc, voilà, ça nous fait sur le papier... 18 points de com, sauf qu'en en fait, on va utiliser un point de com pour passer ce détachement-là en détachement à « Nothing Strong, donc pour utiliser le stratagème qui va bien. On va passer ce détachement-là en détachement « Deliverance broad search », donc pour encore un point de com, ce qui nous amène à 16. Et là, c'est pareil, ça va nous permettre eh d'utiliser les stratagèmes qui vont bien. Et euh, on va aussi encore utiliser un point de com pour payer à l'e-conward un trait de Seigneur de Guerre de Vigilus et il aura le trait de Seigneur de Vigilus qui fait relancer les charges bah, pour, euh, pour les gens de son détachement. Voilà, et euh, en ce qui concerne les sorts, le Seigneur de Guerre aura la la, la charge avec l'Advance euh, donc j'ai plus le nom, mais enfin si on Advance on peut charger. Notre ami qui est ici, lui aura l'agression mentale. Et euh, notre ami le Magus, lui, aura le plus 1 en attaque et en force. Et voilà, les amis, on se retrouve de suite pour la présentation du scénario. Pour le scénario joué aujourd'hui, on va avoir eh bien, un scénario ETC, comme d'habitude, le scénario numéro 1 des conventions ETC, à savoir un mélange de Maelstorm, d'Eternal d'objectifs euh, secondaires et de kill points. en ce qui concerne les maelstrom, Chaque joueur génère une carte au premier tour et ensuite il génère autant de cartes que d'objectifs contrôlés à partir du tour 2, avec un maximum de 6 cartes en main. Et euh, pour ce qui est de l'éternal, alors euh, c'est très simple, les objectifs 1 et 4 uniquement comptent et euh, ceux qui sont dans la zone de déploiement dans sa propre zone de déploiement valent 1 point ceux qui sont dans la zone de déploiement du, de l'adversaire valent 4 points et ceux qui sont en milieu en valent 2 là en l'occurrence on a déjà placé les objectifs et ils ont tous été platé, placés en dehors des zones donc ils ne vaudront, ils ne voleront, ils ne vaudront tous que 2 points euh, on va avoir aussi le premier sang le briseur de ligne le seigneur de guerre et le différentiel de kill point avec un maximum de 6 je pense que tout est dit pour ce scénario, si ce n'est que c'est un déploiement en euh, frontline assaut, c'est-à-dire l'aube de guerre en pointe. Et vous pouvez admirer cette magnifique cathédrale. Et juste ici un petit lampadaire. Ouais, alors le GD pour savoir qui va choisir sa zone de déploiement. Et donc, bah, l'autre va se déployer en premier. Et, euh, et puis, bah, après, ça va déterminer qui commence. Et moi, j'ai le dé euh, des de Sauvageons, tandis que Toket a son dé Paris United. Donc, c'est le fameux jet de qu'il faut perdre. C'est un 3 pour moi et c'est un 6 Paris United pour Toket. Alors, un, intéressant, parce que on va, on va parler technique de jeu d'entrée. Euh, Toquette euh, a décidé de déséquilibrer, de déséquilibrer la table volontairement, c'est-à-dire qu'il a, euh, a fait en sorte euh, que je pose mon premier objectif, et il a attendu que je pose mon premier objectif, et il a mis les trois du même côté, de façon à avoir une, euh, un côté de table à quatre, ce qui permet, en fait, eh s'il n'a pas euh, le toss, là, en l'occurrence, logiquement, c'est le cas, sauf sur Voldinitz, il a le bon côté, c'est-à-dire le côté à quatre objectifs. Voilà, c'était pour, pour la petite explication technique. Allez, on a fini les déploiements, on va les commenter. Donc moi, bon joueur euh, Gensealer Cult, j'ai mis des blips. Alors, euh, euh, ma première pause, ça a été euh, le Nexus. Éventuellement, comme ça, si je veux claquer des stratagèmes pendant mon déploiement, ça me permet éventuellement de regarder des points de com. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Mais euh, je prends le réflexe de toujours le mettre en premier. Et après, j'ai mis des blips. Globalement, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que j'ai mis en FEP. À ce stade-là, euh, sur table, euh, se retrouvent les deux patriarches se retrouvent les deux escouades de d'aberrants de, se retrouvent les deux escouades de moto, se retrouvent aussi le Primus de, du détachement Twist elix ainsi que les deux escouades de Brood Brothers et une escouade d'Acolytes. Euh, voilà voilà pour mon déploiement. On passe immédiatement au déploiement de Toket, qui sera peut-être plus parlant, figurinistiquement parlant. Euh, bah D'ailleurs, euh, ici, on commencer par là. Voilà, deux GoSkills qu infiltrés, qui sont venus faire la queue leu -le sur le flanc droit du coup d'Alex. Non. Yes. Hop, après, dans le coin, un avion. Dans un petit le avion, coin bleu un... Yes. Hop, dans le coin opposé, du coup, l'autre chaque Bombeur. Et ici, c'est là que la magie se déroule. La magie opère. Voilà, alors l'idée, c'est que... Pourquoi les drones sont devant Il euh, faut savoir que c'est une armée qui a très peu de tirs, le Cultage killer Des tirs qui ne me font pas vraiment peur quand j'ai une de plus. Du coup, c'est... Les drones en premier plan, qui sont déployés à plus de 5 pas des broadside. L'intervalle entre chaque drone fait 30 mm, donc un socle ne peut pas se passer à travers. C'est-à-dire que si jamais Alex vient avec ses mecs, il ne pourra pas finir, il ne pourra pas me empiler mes broadside. C'est l'idée. Peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être qu'Alex me démontrera que j'ai tort. <rire> mais pour l'instant, en tout cas, c'était l'idée du déploiement. Voilà, donc là une position euh, très intéressante pour moi, vu en même temps le côté que c'est moi qui ai choisi le côté, hein. Donc, euh, je, suis, je suis plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Donc, bah, bien... Et puis, tout le monde a porté de coillon ou de mon cas, bien voilà, sûr. Voilà, tout le monde a porté de coillon de mon cas. Et puis, globalement, tu charges une unité, tu bouffes un appui-feu de l'espace, quoi. Voilà. C'est surtout que, euh, si tu peux redresser, en fait, moi, j'ai l'avantage de voir dans le gros bâtiment euh, par ce coin là Puisque, d'après les règles, les conventions, du coup, cette partie-là du bâtiment n'est pas fermée. Et personne ne pourra se cacher derrière. On passe euh, immédiatement... Euh, euh, au début de la partie. Juste avant de commencer mon, ma phase de mouvement, puisque Toket a décidé de ne pas essayer de me prendre l'initiative et de me laisser commencer, euh, je dévoile, donc j'ai fait retourner pour un point de com, j'ai fait repartir dans les ombres un pack d'aberrants et un pack de motos. Euh, j'ai dévoilé un pack d'aberrants qui est venu ici. Euh, je pense que sa volonté est plutôt claire. Euh, voilà, et j'ai utilisé aussi deux points de com pour les passer en Filnopain à 4. Et euh, on a ici nos deux patriarches qui sont mis en place avec. Euh, les deux packs de Broads, un pack de moto qui est sur table, le Jackal alfus, le Magus et ici un pack de 5 qui va tenter de, de défendre cet objectif, même s'il risque de prendre la foudre des SMS. Euh, voilà Et euh, on attaque euh, la phase de mouvement. Donc vous voyez le positionnement de l'armée maintenant et on se retrouve immédiatement après la phase de mouvement. Et l'objectif qui a été tiré est défendre l'objectif 5 qui est... L'objectif qui est ici, c'est l'objectif 5, c'est celui-ci. Il est là, il est beau, c'est le numéro 5. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Euh, voilà, globalement, tout le monde a avancé pour bénéficier de, bah de, du bloquant de la cathédrale. Euh, et puis, euh, ici, on, on est resté sur, euh, sur l'objectif 5. Et globalement, euh, on a fait avancer, bah, forcément, on a fait avancer les, euh, les aberrants. Et maintenant, on passe à la phase de psy, immédiatement, dans la santé. Premier sort, je vais lancer avec mon Magus sur mes aberrants, le plus 1 en attaque et en force. Euh, C'est un sort qui passe sur du 7, mon Magus possède le, le crouchling et donc ça passe sur du 6. C'est un sort qui passe, mon adversaire est un taux, donc pas grand chose pour me dispel, donc les aberrants ont plus 1 en attaque et en force. Ensuite, je vais passer avec euh, mon ami qui est ici. On, on s'est mis pile poil à 18 pouces et de la première euh, de la première, euh, ghost kill euh, qui est ici. Et on va passer le, le fa la fameuse agression mentale qui passe du coup euh, sur du 6. L'agression mentale... C'est euh, un 9. C'est un 9, donc ça passe. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai un commandement de 10. Il a un commandement de 8. De 8 on va chacun jeter un D. On va l'ajouter à notre commandement. Si je fais égal ou plus, il prend une mortale. Et ça s'ensuit jusqu'à soit ce qu'il fasse un 6 ou soit bah, que, que je rate le truc. Donc, moi, je fais un 4. Il oui. fait un 5. Donc, je suis au-dessus puisque j'ai 14 et lui se retrouve à 13. Il prend donc une mortale. On le recommence. Je fais... 4, il fait 3, donc il reprend une deuxième mortale, on recommence, je fais 2, il fait 5, ça s'arrête, voilà, donc il a pris 2 mortales, c'était impressionnant, comme vous avez pu le constater. Euh, voilà pour la phase de psy, et, euh, et pour le reste, mon amigo qui est là n'est pas à portée de smite, et, euh, et puis j'ai fait le tour de la phase de psy, j'ai passé à ma phase de tir. Donc pas de phase de tir puisque j'ai rien qui peut tirer, euh, en revanche phase de, bah, du coup, phase de charge, je vais déclarer en charge, euh, mes aberrants vont déclarer les deux ghost kills ainsi que les deux unités de drone qui sont derrière, je vais donc prendre euh, bah, tout, euh, toute la contre-charge et, euh, et c'est parti, donc Tocket va balancer donc, la pr première ghost kill, première ghost kill. Donc, elle va faire ça c'est les deux décidaires de lance flamme six touches de lance flamme ça c'est les touches auto, c'est sûr du 4+, j'ai le nom du 4, j'ai le du 4, j'ai le nom du 4, ah, d'accord, c'est du 3 du coup euh, Non c'est force du 4. 4. 4, 4 okay. C'est ce que j'ai dit, j'ai ah ouais. dit 4, donc oh ouais. t'en on a 3. C'est des sauvegardes d'armure à, à 5. Et c'est des phino pain à 4 pour le coup. Ouais. Euh, je grave. perds un aberrant. Ensuite, j'ai 6 tirs. Sachant que si j'ai un as, je vais prendre une mortelle. Voilà. Ok. Alors, c'est sur du 5. Donc il y en a 2, il n'y a pas d'as. Mucho bueno. euh, je te blesse sur du 2, c'est force 8. Oui, ça picote. Forcément. Ok, donc tu en as 2, c'est P1-1. Donc j'ai euh, une save à 6. Save à 6. Rien. Fil no pain. Alors il y a deux des 3 du coup. Vas-y. Bon, donc on va avoir 3 et 1. Alors le premier, des, le premier à 3, lui il prend 3 Fil no pain dans sa mouille. Bon, et il est mort. Et le deuxième, un seul. Et non plus, ok. Deuxième ghost kill, elle va faire donc 2 des 6 touches de lance-lames. Ouais. 4, c'est un peu petite bille. Bille, bille, bille, bille, bille, bille. 4 plus. Euh, T'en as 2. On est des encore des sur de la save à 5. Ça et on est... 3 et est 2, ça fait 5. Feel no pain à 4. Allez, un petit peu, un effort, toujours pas. Un mort et un PV. Les 6 tirs de Dakar. Alors, elle ne perd pas de PV, mais il y a 2 deux... bon, touches. 3 touches. C'est sur du 2+, et elle perd pas de PV. J'aime bien avoir une énorme réussite comme ça. C'est important. C'est sur du 2. À... Ah, il y a quand même un As. Donc, vas-y, t'es 2 moins 1 hein. donc c'est sur du 6. Donc, 2 save à 6. Ah, il y en a une. Il y en a une. Le D3. Alors, le D3, ce sera une. une et euh, Phenopane à 4. Donc ça fait encore, 4 morts, hein. et il n'y avait pas énormément de tirs. Hein. Non non c'est des gauches kills, c'est des, des gauches kills. Je vais donc charger messieurs dames, c'est une sais. charge à 9, et on se retrouve après euh, l'Empalade. Alors c'est parti donc euh, pour ce premier combat de la partie. Oh là, pour la première phase de bagarre, et on voit bien mes petites claquettes, c'est l'été c'est normal, on est voilà. à l'aise. Donc là en fait il y a un aberrant qui est ici avec sa grosse masse monstrueuse, un hypermorphe, et l'autre qui est là. Donc chacun mettra des taquets dans RAP, et après il y a les deux autres, ce qui fait qu'il y aura 3 attaques dans l'un, 3 attaques dans l'autre. Je vais commencer pas de faire ces 8 attaques à lui après les attaques à eux. Il il 8 a... attaques Oui, il a 8 attaques. Oui, monsieur. Il a ah 8. oui, parce que c'est x2, c'est ça Il voilà. a 4 attaques x2. Il a 3 attaques, Alors, il, il a sort. Tu jettes dans le petit machin. Donc, c'est de la touche à 3, plus, messieurs-dames. Il a moins 1, c'est ça euh, Non, non, il a pas de moins 1. Et euh, c'est de la force 10, 11, 12, du coup. C'est de la force 12. Donc, c'est sûr du 2. C'est sur du 2. C'est tout pile ce qu'il faut. Donc, il y en a 4, un vu. Euh, J'ai que de la PA-1 et c'est 2 damage. Alors c'est là, donc euh, je vais prendre 2 sur, euh, sur, sur, sur les drones déjà. Si tu filmes là-bas, c'est ça. Donc sur le drone, ici, on en a un. Euh, pas de film d'open, donc ça fait un drone mort. Sur le deuxième drone, c'est bon aussi. Hop, et après on va faire 2, 4, plus 1 vue. Hop, ça fait 3 et 1, ça fait quatre, donc, <rire> 4. Donc ça prend 4 PV dans la mouille. Deux drones et 4 PV pour elle. C'est ça. Ok, euh, dans la foulée, bah, je te fais les attaques de ces deux poteaux. Allez, vas-y. Euh, c'est sur du 3, les amis. Euh, c'est pas mal, c'est pas oh, dégueu. C'est plutôt propre. Hein, euh, ils ont de base force 5, ils sont tous élix, ils ont force 6, et ils ont le plus 1 en force, ils ont force 7. Donc ils touchent sur, du... ben, sur du 3. Sur du 3. Sur du 3. Alors... Euh... Alors, on y va, du coup, à la 4 plus 1 vue. Ouais, sur les D3. Ouais. Donc, genre rate 3, évidemment. Et je fais les 3 et les 3, parce je euh, peux goûter. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça peut arriver. Donc ça fait 1, 2, 3, et 4, 5. 5. Donc euh, ouais, ok, il lui reste 1 un un PV. PV. PV. Ça tombe bien, il me reste une, une, sauvegarde, une à 4 sauvegarde à 4 plus. Attention, <rire> je vais mettre ce putain de premier sang. Non Mais tu l'as déjà, hein, tu as tué deux drones. Ah oui, c'est vrai. Euh, alors... alors... Je la buter quand même. Ok, bah du coup je vais passer ça sur un drone. Hop, c'est un 3, et donc c'est un drone qui prend. Et là, elle est vivante On se retrouve bah, à la fin de mon tour, et puis aussi, on va clôturer cette phase d'assaut, puisque les aberrants, eh bien ces gars-là, ont on fini par bah, tabasser les deux Ghost kills. Euh, ça m'a coûté 3 points de com, puisqu'il a fallu que je les refasse taper. Euh, mais euh, mais ça, ça a fait le taf. Donc bah, voilà, les, ici, de ce côté-là, c'est mort. Et puis bah, après, pour le reste, je me suis positionné. Je commence, je commence à défendre le 5, ici, bien que ça ne durera pas assez longtemps pour, euh, pour marquer le scoring. Et, euh, et voilà, je passe donc la main à mon camarade Toquette pour son premier tour. Début de la phase de Toquette, il va tirer une petite carte et il tire « Défendre l'objectif 1 » que j'ai positionné moi, donc c'est le premier. Euh, c'est l'objectif qui est ici, il va falloir qu'il le défende. Et euh, pour bah, vous voyez son positionnement au début de sa phase de mouvement et on se retrouve immédiatement après son déploiement. La main est à Toquette. Oui, oh, il est chaud, il est déjà dedans. Et vous noterez qu'il a un superbe t-shirt Staff Commander TV Toket. Donc fin de la phase de mouvement de Toket. Euh, comme vous voyez, il sait, bah, il a, déjà, il a utilisé un coyon. Un Monka. Un mon... Pardon, j'ai du mal avec ça. Donc déjà, il utilise un Monka qui va lui permettre d'advance euh, plus tir sans malus. Donc, ça, c'est cool. Ils sont pas impactés, bah, les deux avions, puisqu'ils étaient hors de, de la portée de, bah, du, du, du, du, du personnage Shadow de, de Shadow Sun. Voilà. Merci. Euh, donc il a avancé cette petite phalange de, bah, de taux ici. On l'a retied, elle a fait une percée euh, sur le flanc gauche. Advance de 6, donc elle a bougé de 18. Elle a bien bougé. On a, euh, la Colstar qui a bougé de 35, la comme Star. ça pour aller prendre l'objectif 1. L'objectif 1 que bah, toquet doit défendre. Et on notera euh, bien évidemment l'avancée des deux avions, donc euh, tel des chassés croisés. Alors dans le cas de, logiquement, il résout immédiatement... Là, le bombardement de ces avions une fois qu'ils ont survolé l'unité Là dans le cadre de la vidéo On a attendu de faire une prise globale pour sa phase de mouvement Donc on a eu un petit doute Mais euh, sur le codex il est bien écrit que bah, il faut que la figurine survole l'unité ennemie Donc il n'y a pas forcément de notion de socle Ou de figurine Là en l'occurrence on a décidé de garder la notion de figurine euh, Néanmoins si c'était une histoire de socle Il aurait pu se positionner quand même pour leur bombarder le groin Donc cet avion là va bombarder le groin Des 5 acolytes qui veulent défendre leur objectif 5 Et cet avion là va bombarder le groin des 10, euh, les beaux Hein, il a voulu bombarder les beaux, donc on commence par les 5. Ouais, allez, vas-y. Il sur du 4 plus. Ça fait de la mortelle. Et ben, ça fera deux mortelles. Ça fait deux morts. Et après, ici, il y a, y, a, y a 10 dés du coup. Ouais, c'est parti sur de la 4 plus. Allez, on les déraille. Donc 1, 2, 3, c'est 5 4, 5, 5, 5 morts. Ça me fait donc deux morts ici et 5 euh, et morts là-bas. On attaque la phase de tir euh, de Toquette. elle a commencé ben, par l'activation des avions, euh, il a balancé ses désignateurs, donc le, la désignation de cet avion là est partie euh, dans les aberrants et il m'a marqué, c'est passé... À la, à, même chose avec cet avion-là qui est parti dans les motos, et il m'a marqué aussi. Et après, il a utilisé ses tirs de, de DACA pour tuer les, les acolytes qui étaient là et qui sont morts. Et donc là maintenant, il est passé à l'activation de ses Broadside. Que vont faire tes Broadside, mon cher Toquette Les Broadside euh, vont envoyer 16 tirs de SMS dans le pack de 10, là. Ouais. Et, et vont envoyer te... 8 tirs de SMS, du coup, dans le pack de 5. Donc là, euh, les, les Broadside touchent à 4. Tu as utilisé un stratagème au début de ta phase de tir pour relancer les blessures. Ouais. Euh, ben, on se retrouve une fois que la poussière sera retombée. Donc, bim, la poussière est retombée. Et ben on voit qu'il y, euh, ben, y a eu 9 morts dans cette unité-là et il y a eu quatre morts dans cette unité-là. Néanmoins, ça reste encore euh, pour lui l'unité la plus proche. Donc, il ne peut pas utiliser le, le but, hein, c'était de nettoyer ça, utiliser sa riptide après pour rafaler là-dedans. Donc là, il va, être, il va utiliser ses SMS pour shooter ça. Et après, euh, Toquette, que va-t-il se passer euh, Du coup, en fait, je vais diviser les SMS de la Riptide. Je vais en mettre 4 sur chaque mec qui reste. Euh, et je vais utiliser les 18 tirs donc, de canon dans les aberrants. Les aberrants qui sont ici. Voilà. Pour pouvoir provoquer un duel au soleil entre le commander Colstar Missile et le patriarche qui est là-bas. Et le patriarche. OK. Donc là, on fait les 4, euh, 4 tirs dans, dans le premier. 4, 4 tirs, dans tirs de le premier. SMS. Alors, ça touche une fois. Ça blesse rien du tout. C'est... Euh, on est bien, euh, du coup... Ce, ce dé vient de sauver la vie. Donc là, réflexion, savoir s'il lui sa relance pour le shooter lui. Parce que bah, du coup, ce petit, euh, ce petit enfoirito va être la figurine la plus proche par rapport au commandeur qui est là. Et ça rend du coup mon patriarche inciblable. Mm -hmm. euh, néanmoins, il a encore bah, il, a, il a un marquage sur les motos qui sont là-bas. Donc il a quand même des cibles annexes. Mm -hmm. euh, donc voilà. Donc le premier a survécu. Et le deuxième, va-t-il survivre Ça a l'air... Ah, ça a l'air moins, moins bien parti pour lui oui, ça a l'air vachement plus ouais. compliqué. Ouais. Alors on revient, ah quoi que, ah ça, y qu hein. ça y va moins, hein, Ça y va 6 ouais. Attention, le Paris United ou pas Ouh Baguette, elle est sortie. Il est pas. Et ces mecs-là sont des héros. Tu vois, je t'avais dit l'aura du sans peur elle était importante. <rire> euh... Et là, ça va rafaler donc à la grosse oh. Gatling sur les sur les aberrants. À, à savoir que Touquet a utilisé un point de commandement pour qu'il ait à la fois la 3+ ouais. invulnérable et à la fois bah, la brra. Ça, ça la grosse rafale. où il a pris sa petite mortale des familles. Ça nous fait donc euh, 18 tirs qui vont toucher sur du 4+. Plus, relance D1. Relance D1 parce que t'as mis ton marquage avec ton avion. Ça. 4+ plus relanceables sur les 1. Il y a 1-1. Il y a 1-1. Un, un. D'accord. Qui refait 1-1. Un, un. Euh, tu blesses à 3 puisque tu es sur de la force 6 et moi j'ai de l'enduit 4. Voilà. Et euh, bah du coup, ça c'est 2 défi... par 2 les Philnopain. Vas-y. Ici, le premier. Philnopain à 4. Il perd 1 PV. Toujours sur le même gars. Philnopain à 4. Il est en vie. Toujours sur le même gars. Philnopain à 4. Il est mort. Donc lui est mort. Ici, Philnopain à 4. Il est en vie. Et euh, la dernière, Philno Pain à 4. Il est en vie. J'ai fait un, un très beau jet de dés. Je perds qu'un aberrant sur, euh, sur les touches qui ont été euh, impactées. L'unité d'aberrant n'a pas trop subi le choc. Et euh, bah, Toket. Pas trop N'a <rire> pas subi le choc, effectivement. Euh, Donc Toket ouais. va utiliser bah, ses fuseurs pour me. faire des fuseurs, c'est des, ouais. des missiles. pour me plafonner le groin. Donc il a jeté son jet, euh, bah, touche à 3... ah, 2+. Ouais. Reroll des as, mais il n'y a pas eu d'as. Donc euh, full touche. C'est de la force. 7. Et du coup, ça me blesse à 3 ⁇ Non, non, c'est vani. Euh... C'est vani. Donc on va pouvoir retirer ça. P à 1 Et... Dégâts des 3. Ok, donc d'abord je fais les sauvegardes APA-1. À à alors... Sur du 6. Alors en vérité, il faudrait faire tout un par un Parce ouais, que du bah, coup, -y. Il y a... Alors oui, j'en ai... Je Kepa... ai deux qui ne sont, dans... sont pas dans un couvert. Donc c'est de là, ça va être de la save à 6. Donc eux, c'est save à 6. Bah, c'est as. Donc 2 euh, des 3 dans leur mouille. 2 et 3. Alors 2 et 3. Je fais celle à 3 ici. Putain mais pain à 4, Putain, pas possible. il perd 1 PV, donc lui il prend la même, okay. donc il est mort, 2, donc il reste des... 3, ouais. euh, donc, une une, donc une par une, save à 6, non. donc des 3, 3, Phil no pain à 4, 1 PV, il en reste 2, euh, donc euh, save à 6, vas-y, 3 3, 3, Finopane à 4, il est mort. Et le dernier, c'est un save à, save à 5. D3. Finopane à 6. Euh, bon, c'est un 4. Sûr. OK, donc ça fait 2 morts supplémentaires. Euh, ça fait 3 morts sur la, la double phase de tir. Bien, fin du tour 1 de Toket. Globalement, ça s'est plutôt passé par ici. Euh, les aberrants ont vraiment très, très bien sauvegardé bah, les, les tirs à la fois de la Riptide... Et du commandeur, et à ce titre glorieux, j'ai utilisé deux points de commandement pour les sauver du moral, puisqu'ils ne sont pas dans l'aura du sans-peur de mes patriarches. Euh, et euh, bien, il y avait euh, celui qui avait survécu au SMS qui est mort au moral, puisqu'il n'est pas dans l'aura du sans-peur, et lui est dans l'aura et eh bien de, de ses patriarches. Je vais immédiatement attaquer mon tour 2 en tirant et eh bien euh, une carte, puisque je ne tiens qu'un seul objectif qui est celui-ci. Et euh, je vais la tirer maintenant. Et je tire, donc Telewarp, warp ce qui est plutôt cool pour moi. Euh, si je génère un sort, eh bien, je mets un point. Et si j'en génère trois ou plus, j'en générerai deux. Et j'ai toujours euh, eh bien, défendre le 5 en jeu, euh, le 5 qui est ici. Début de ma phase de mouvement, vous voyez la configuration eh bien, de ma zone. La configuration aussi de la table, parce que je vais, je vais commencer un petit peu à à occuper le terrain dans la mesure du possible, et on se retrouve immédiatement après ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, enfin la fin de ma phase du tour 2, euh, c'est un peu la dépression pour Toquette parce que j'ai mis pas mal de temps, et, euh, et donc je vais, je vais vous expliquer un petit peu, bah, globalement toute mon armée est arrivée, en termes d'utilisation de points de com, donc pour les arrivées on va dire les plus particulières, et eh bien ça a été euh, les 5 motos là, qui sont arrivés en utilisant 3.com et qui arrivent, à 2.com pardon, et qui arrivent du coup à 3 pouces de notre ami euh, le commandeur. Ensuite euh, on a les patriarches qui ont bougé, etc. On a bah, les, euh, les aberrants qui sont arrivés à plus de 9 pouces et qui ont utilisé pour points de 3.com bah, un mouvement supplémentaire dans les 6, ils ont fait 4, euh, ce qui leur permettra de faire une charge à 5 du coup. Et après, eh bien, euh, globalement, l'idée était de faire des cordons pour essayer de venir charger un maximum de choses, euh, un un des projets que j'ai... C'est notre projet C'est de faire charger l'amulette qui, pour le coup, ne prend pas tir de contre-charge. Donc, lui, il a une charge à 7. Donc, c'est éventuellement le premier que je ferai charger. Et après, de pouvoir aussi faire charger toutes mes unités, euh, éventuellement, sur la Riptide, pour, euh, pour m'aider euh, dans l'optique le, dans le, de faire des cordons et tout le bazar et tout le tout-team. Euh, voilà, c'est assez compliqué. J'ai mis aussi mon Kélémorphe. Alors, le Kélémorphe, il a pour but... Euh, il va utiliser ses tirs pour tirer sur les petits... Euh, les petits garde-feu, l'idée, c'est de faire des trous, en fait, dans les garde-feu pour euh, loquer des types. Parce que là, euh, dans le positionnement qu'a fait Toquette, euh, il s'est mis vraiment pour m'empêcher de me graber, pour m'empêcher de venir faire des pilines de l'espace, etc. Donc, l'idée, c'est avec quelques petits tirs de venir enlever des mecs un peu par-ci, par-là, pour créer des trous dans son dispositif. Et je pense que j'ai fait le tour. Euh, mes personnages euh, sont arrivés, eux, pour eux, là-bas. Et après, j'ai dispersé un petit peu des petits groupes euh, d'individus euh, malfaisants. Euh, les packs de 5 en fait qui sont arrivés un peu partout. Les aberrants eux, euh, ils vont tenter éventuellement euh, bah, de, de bouger leur fion si ça se passe mal ici. Et là, on a bah, le pareil, euh, un petit peu de monde qui s'est tassé dans les décors. Voilà, on va voir ce que ça donne. On se retrouve euh, pour la phase de psy euh, que je vais attaquer immédiatement. Début de la phase de psy, le patriarche qui est ici va faire un smite là-dedans. C'est le premier smite de la partie, c'est un smite à 5. Et ça passe à 10, donc ça passe à d 3. Il fait donc d 3 Wounds. Et ben, il fait une mortale. Ensuite, deuxième sort, ça va être le Magus qui est euh, ici. Et qui va jeter du coup une petite bénédiction sur son ami le Patriarche. Et euh, il va lui passer le plus à en attaquer en force. Ça passe donc sur... Euh, ça passe sur du 7 et sur du 6 puisqu'il a le Crawling. Euh, du coup, ça passe tout rond à 6. Donc ça, c'est cool. Et euh, maintenant, on va faire bah, la Mental Onslaught, donc euh, l'attaque psychologique sur notre ami qui est là. Euh, ça passe aussi sur du 6. 4 et euh, ça passe tout rond. Donc commandement 8, le mien 10, je rajoute un dé, ça fait 14. Euh, donc il faut que je fasse 6. Il faut qu'il fasse 6. Et si tu fais 6, ça s'arrête immédiatement d'ailleurs. Euh, c'est cassé. Petit suspense. Petit suspense. Attention. Eh bien, c'est un 6. Donc voilà pour la phase de psy. Elle se termine ainsi et je passe immédiatement à ma phase de tir. Euh, globalement, je n'ai pas énormément de tirs, Les plus importants, ben, on, va les, on va les faire de suite, c'est les, euh, ben, les, les tirs des de, motos. Pour ce faire, je vais bien utiliser un point de bien sûr, utiliser un point de commandement. Euh, de la, de, du stratagème de la griffe rouillée qui va me permettre de toucher à plus 1 et blesser à plus 1. Euh, voilà. Tu me voles De quoi Est-ce que tu me voles mon point de commandement Oui Ah, enfin, moi j'ai déjà récupéré coup, précédemment. j'ai utilisé je vais utiliser 2 PC euh, pour te mettre moins 1 pour toucher. Alors, c'est parti. Donc, euh, on a Alex qui a payé 2 PC pour balancer des grenades et pour avoir le bonus de plus 1. J'ai utilisé mon brouilleur grâce au commandeur euh, pour lui mettre moins 1. Donc, ce sera que du 4. D'abord, je fais mes d touches. Ah oui, c'est des décis-touches. C'est des décis-touches, dé on regarde. C'est de la bonne gre-gre. Alors, ça nous et fait bah, 10. Ça marche, ça marche mieux que dans ce flamme. 18 marche... et 3, ça fait 21. Ça fait 20 et... ouais, 21 touches. On vais prendre plein le huc. 4, allez, soit mauvais. C'est parti. Ah, ça a l'air mauvais. mauvais. Ça, ça passe. On ça, ça passe. Ça, ça passe. En a ça, ça, passe. Ouais, ça a l'air mauvais, c'est très bien. On dirait, on dirait ma phase de tir de tout à l'heure. Très bien. Ok, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. couche okay. coup, je te blesse sur du 3. 3, mais j'ai plus un pour blesse grâce au strat, donc je blesse sur du 2. Allez, fais-moi ça 1. blesse sur du 2. Bah voilà. Ah, il y a 3 as. Ah, ça fait de la save va 6. Alors, c'est parti. Vous voyez plutôt, il euh, y en a 2. Ah, joli. Ouais, 2, mais, 6. Mais, Ça va pas être assez, je hein, crois. Hein. Euh, 4 des 3, il y a combien de PV euh, 6. 8 6 ah oui, effectivement, ça va pas être assez. Euh, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas de finopeigne. Non, ouais, il n'a pas de finopeigne. Il non. est donc mort Oui, il est donc mort. Oui. Bien, on fait le point de la fin de la phase de tir Kuljensilor du tour 2. Euh, le Clamavos a fait son office. Il a réussi à enlever deux. Deux de hum, guerriers de, de feu rouge et, et un drone. Et, un drone. Euh, et, euh, et ici, bah, ouais, le, on l'a vu, vu en direct. Le, le commander est mort. Euh, pour le reste, on va passer sur le, le gros, c'est-à-dire la phase de charge. Et on va savoir... Alors, je vais commencer bien évidemment par la charge la plus importante. Et celle qui doit éventuellement me consommer un point de com. Ça va bien évidemment être la charge de mon amulette. Euh, c'est-à-dire mon patriarche qui est là. C'est une charge à 7. Et, euh, et il n'a pas de tir de contre contre-charge puisque c'est le principe de cette relique-là. Donc, c'est une charge à 7. Attention Ouh C'est un 7 tout pile. Ça ne me consommera donc pas de relance. C'est très bien. Tac c'est une charge de ce style-là. Paf Ok, donc lui est chargé Alors maintenant je vais prendre un petit temps de réflexion Savoir comment je m'organise On est en, en, en cours de ma phase de charge Donc j'ai fait bien évidemment charger les aberrants euh, Sur la Tide qui n'a pas de tir de contre charge De toute façon qui était déjà loqué Donc c'était une charge à 5 qui a réussi J'ai fait tirer un petit cordon dans cette configuration là L'idée aussi bah, c'était de libérer l'espace là Parce que du coup ça me faisait faire des charges un peu farfelues Et là je déclare ma première charge Qui va vraiment bouffer son appui feu des familles euh, C'est les socles jaunes C'est à dire c'est les squads de 18 qui avaient des lances -flap. Et eux vont déclarer en charge les drones jaunes, les drones bleus, les garde-feu rouges et ils vont prendre. Vas-y. Vous avez pris eux aussi, c'est euh, ça non non, les, euh, les... Les non, okay. non, non, pas les cibleurs, Alors, juste 1, 2, 3, ok. Du ouais. coup, cool, les oranges, ici, on va commencer pour l'appui-feu. Ce mec-là, il y a plus de 18, donc il va tirer avec son désignateur laser. Ouais. Et les quatre autres vont envoyer donc deux tirs chacun, euh, peut-être même euh, oui, ils bon, vont envoyer deux tiers chacun, parce qu'ils sont à plus de 9 pas. Okay. D'abord, Donc, Donc, le désignateur, je Le suppose. désignateur laser, c'est exactement ça. C'est un 4, c'est raté. 8, c'est sûr du 5. Pas de reroll pour l'instant. Donc, il y en a deux. C'est sûr du 3. Hop, il y en a 2. J'ai pas de PA. Il n'y a pas de PA. Donc, j'ai des save à 5, en gros. Et oh c'est l'humiliation qui continue. Ce gland-là, du coup, à 5 plus pour Six la sam... désignation laser. Désignateur. Non. Le copain d'à côté. L'autre marksman. Non, toujours pas. Et le dernier qui est Dark Strider. Dark Strider, on croit en toi. Non, et eh ben écoutez. Zéro marqueur. Je vais, je vais, je vais, mon f... euh, La désignation laser de lui, qu'en a un. Ouais. J'ai plus de dési laser après, donc on, on, a, on a foi en toi, petit guerrier de feu. Ça y est. Ouais. des As. Les 10 tirs de eux. C'est les jaunes, chapeau jaune Ouais, ouais, ils vont tirer avec leur carabine. Ok. Ah. Et ils vont balancer 10 tirs qui touchent à 5 plus. Yeah. Carabine force 5, comme la classique, quoi. Exactement. Okay. Relan... mais Relance des, des As. Cas. Alors. Euh, ça touche, hop, ça blesse à 3, ça blesse à 3, donc t'en as 4, et j'ai donc 4 save à 5+, plus. Euh, ça fait 3 de mieux, donc j'en suis à 4, 4 morts. Bon, c'est là qu'on va commencer à réguler, on va faire tirer les broadside. Euh, c'est parti. Donc les SMS, c'est du 5+, plus, relance des As. Hop. On sent vraiment le... Ça c'est, donc euh, ignore le PA-1, donc c'est sur du 6. Allez, sur du Sykes. 1, donc ça fait 4 de plus. 4 euh, de mieux, on est donc à 8 morts sur le tir de contre-champ. Les, oui. les missiles de force 7, du coup, Broute. qui à 2+. C'est 24, là Ah oui, c'est Rho 24. Allez, c'est sur du 5, on relance les As. Il y a un, y peu, y plus y un peu plus d'As. Il y a moins de 5 aussi. Hop. Et là, c'est sur du 2, pour le coup, c'est de la force 7. 7 ouais. Ouais. Euh, donc, il y a 2 As. Et sur du 6, il y en a 1, 2, ça fait 8. Ça fait 8 de mieux Ouais. Du coup, on se retrouve à la, à la fin de la phase de charge, en fait. Et, euh, et on fait le point. Donc, bah clairement, euh, il m'a lavé à contre-charge un pack. Ça, c'était euh, c'était vraiment prévisible. Jaune, ouais. euh, donc, il reste que deux jaunes. Et j'ai volontairement décidé, en fait, de les garder euh, au chaud de l'aura du, du sans-peur de leur patriarche. Euh, qui va permettre bah, de pas les faire crever au moral et, euh, et du coup en fait ils ont fait les ils ont fait ils ont fait les éponges hein. ils, ils ont été là pour, pour pour bouffer les tirs de contre charge leurs potes du coup en rouge ont réussi leur charge donc faut que je fasse attention à ces huit points de com, puisque euh, il peut me reprendre la main sur le corps à corps uniquement bah, pour faire un mouvement de piline et venir me bloquer pour m'empêcher de faire bah, des trucs sympas que j'aimerais faire donc euh, il faut que je, je prenne 30 secondes de réflexion et, euh, et que je vois qui j'active en premier donc là, on arrive quasiment à la fin de ma phase de corps à corps du tour 2. J'ai réactivé, il reste un PV à la Riptide. Et pour l'occasion, j'ai. raté réacti... 5 sauvegardes sur 5. J'ai réactivé euh, bah pour 3 Com mes aberrants pour qu'ils puissent la fumer. Il lui reste un PV, il a 5 sauvegardes de 3 plus invulnérables à faire. Va-t-il survivre Attention, il la. Il f... reste une reroll. Et il te reste une reroll qui n'a pas été Allez, utilisée. on y croit Il faut qu'il en rate qu'une seule. Oh Oh Il en oh, rate oh, qu'une seule. Moi, oh, je paye mon PC. Moi, ouais, je paye mon PC. Il, il paye son PC. Allez. Attention ah, Attention la, la cha la chatte à Brigitte la chatte à Brigitte Attention oh non Ah non Allez, allez vas-y, relance, relance, relance vais ah, pas, pas confiance, j'ai une baguette Oh, la baguette Je bloque avec mon bras, allez, au cas où. Attention Non oh, Fuck, elle est morte <rire> On se retrouve à la fin de mon tour 2. Euh, C'est un peu le bazar là-bas, mais globalement, euh, bah, j'ai pas réussi à venir toucher les broadsides. C'était le plan. Hein. Le plan de Toquette qui est quand même un joueur tôt à la base, c'est aussi de protéger sa, sa source de frappe. Donc euh, là, ici, euh, on est dans cette configuration-là. La bonne nouvelle, c'est que sur ce tour-là, j'ai buté bah, la grosse qui était ici. On a fait tomber aussi le commandeur qui était là. Donc on a quand même réussi à amoindrir sa puissance de feu. Euh, les avions, j'en ai fait totalement abstraction parce que bah, ça me consommait trop de ressources pour... pour, pour, pour pas grand chose éventuellement, et, euh, et donc voilà, j'ai quand même perdu euh, bah quasiment une unité en tir de contre-charge, et je marque mon premier point le premier point de malstorm de la partie, je mets mon Dome warp à deux points, et euh, je commence à défendre mon objectif 5 qui est ici, avec mes, avec mes Gustavo qui sont là, et je vais passer la main à Toquette qui attend impatiemment de jouer son tour 2. Et pour le début de son tour, Toquette tire sécuriser l'objectif 3, qui est un objectif de mon côté. Et si je ne m'abuse, c'est celui-ci. Euh, c'est l'objectif 3. Donc ça me paraît un peu compliqué comme ça de suite oui, à faire. L... Alors le plan. Euh... Le, le plan, ça le va plan être de, de déblayer globalement. Alors le plan de jeu, ça va être de faire un coillon directement. Ouais. De euh, rabattre les unités qui sont engagées, à savoir les rouges et les bleus. Ouais. Euh, les drones vont décaniller, vont aller faire leur vie ailleurs. Euh, vont très possiblement aller se placer sur l'objectif 4, par exemple, de finir avec les rouges et les bleus à, 7 pas, à 6 pas de Dark Rider, pour pouvoir tirer quand même, et d'avoir un coyon pour le reste. Voilà, c'est le plan, Alors, il ne reste plus que ça, et donc de nettoyer, euh, nettoyer la table. Hein. Fin de la phase de mouvement de Toquette, globalement. Alors, on a les deux avions qui, sont, qui continuent à se promener, euh, on en a celui-là qui a collé 5, euh, une mortelle là-bas, euh, celui là-bas qui a collé une mortelle sur le Patriarche, euh, ici, en fait, on s'est désengagé, les deux drones qui étaient là sont venus ici, eux se sont rapprochés, les rouges sont venus se mettre dans le radar Trider. les bleus pareil en position de tir, et, euh, et on va pouvoir faire du Dakar, mais le reste c'est du Coyon, donc ah oui, les violets sont venus, euh, sont sortis derrière le décor pour venir mettre un petit coup de paluche, ça mange pas de pain, voilà, ça mange pas de pain. Ça fait pas de mien. Notre avion. Alors, exactement. du coup, notre bomber qui va mettre de la désignation, il va essayer de mettre de la désignation laser là-dessus, donc à 5 plus. Sur les 5 gars là qui sont là. Voilà, hein. et qui va tirer avec toutes ses armes, y compris les missiles Seekers, sur les aberrants. Ok, la désignation Voilà. Ouais. deux, deux missiles Seekers. Ça touche une fois, ça touche deux fois. En ce 8, donc ça baisse sur du 2. Bien évidemment. Le dieu des As qui te surveille. Ah, P1-2. Donc, j'ai pas de save, Fait des damage Avec des 6. Cinq. voilà. S'il ne creve pas celui-là, il va pas crever. Hein. Là, j'ai du film de pain à 5. Mm -hmm. Regarde bien. Non, il est mort. Donc, fin du tour 2 de, de Toquette. Et euh, j'ai globalement fait du rangement. Donc, on voit bah, il a claqué son coyon. Il a claqué euh, son strat pour euh, non, mais, passer, les... des blesses, des passer plus de Seeker. Il a passé la reroll des blesses des broadside. Donc, c'est l'orgie. Globalement, il a tout lavé, hein, tout ce qui était là. Euh, C'est-à-dire, là, il y avait les personnages qui ont été lavés, les packs d'acolytes qu'il avait cliqué au corps, enfin, qu'il avait, qu avait engagé alors, y avait, alors, En gros, il y a le Kélémorphe qui est passé, le, tout le, monde est le passé. pack d'aberrant complet, le Primus qui était là, le pack d'acolytes qui était là, le pack d'acolytes qui était là, ouais. le Primus, la bannière, le Clamavus, euh, trois mecs ici, un mec euh, chez les jaunes, euh, et voilà. Et on est pas mal Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, ça se, ça se complique clairement. Uniquement que les broadside qui peuvent tirer sans ligne de U. Donc, il va falloir que je fasse la savonnette. Euh, ni plus ni moins, en fait. Je vais devoir savonner jusqu'à la fin de la partie. Sachant que là, sur ce tour-là, je vais générer... Prochain tour, je vais générer un. Euh, je vais générer deux. Je vais générer trois cartes. Et euh, et, et voilà. Et donc, après, il bah, va falloir secourir un petit peu et faire la savonnette. Ok, donc euh, début du tour 3 des Gensealers, donc on va commencer à serrer les fesses. Euh, je génère quand même trois cartes, donc sans et triple, qui consiste à tuer du monde au corps à corps, donc c'est là on va dire que ça va être compliqué. Sécuriser l'objectif 6 qui est l'objectif qui est ici. Donc ça, ça devrait être gérable. Mm -hmm. Et ensuite, euh, tenez la ligne qui consiste à avoir trois unités dans sa zone de déploiement. Ça devrait être aussi relativement gérable puisque euh, bah, j'ai du monde ici. Donc euh, à la... au début de mon tour 3, voilà globalement comment euh, je suis sur la carte, sur, la battle... sur le « battlefield ». Euh, j'ai un petit peu de monde dispersé. Sachant que tu n'as plus de PC. Euh, sachant que j'ai plus de points de com. Donc euh, je pourrais pas me claquer mes 5 grenades sur son maudit avion. Et, euh, et on se retrouve immédiatement à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de la phase de mouvement du tour 3. Euh, on a bah, globalement au. au officialiser l'opération planquez-vous les mecs et donc hormis euh, ces motos là qui vont balancer une bombe à fusion et envoyer quelques tirs euh, le magus qui s'est positionné pour euh, éventuellement balancer du smite euh, les patriarches commencent à se replier, laissent sur leurs objectifs quelques trous de balles esselés, et après, ça se planque derrière les murs. Donc là, globalement, euh, la phase de psy va consister, euh, bah, à, va être à commencer maintenant. Euh, mon cycle qui est ici, va jeter Mental Onslaught sur eh ben, l'avion. C'est parti, ça passe sur du 6, ça passe à 10. Commandement, commandement 6 pour le Sunshark Bomber, donc mon commandement de 10, plus 5, donc si tu fais pas un 6, tu prends une Mortal. Non, j'ai pas fait un 6. Ok, commandement 10 plus 4, ça fait 14. Putain. Ça fait 2 mortales. 10 plus ah, 1, ça fait 11. Il te faut un 5 ou un 6, pour le coup. Voilà. Euh, non, parce que, non, excuse-moi. Ça fait, j'ai 11, toi, t'as... 11, 11. C'est égal. Il te faut un 6. Un... Il te faut, faut un 6 tout, temps. Un 6. Un 6 tout oh. le temps, en fait. J'ai ouais, pas besoin de jeter le dé. t'as pas besoin de jeter le dé. Donc là, ça fait 3. 3 4. Baguette 4 Allez, 20 pour 4 4 mortales dans sa mouille. D'abord, le patriarche qui est là-bas va jeter un petit smite sur sa mouille. C'est donc le premier smite. C'est un smite à 5, ça passe. Il n'y a pas de D3. dispel. D3, eh ben, ça fait une. Ensuite, le Magus qui est là va utiliser son familier. Il va jeter, euh, il va jeter un, un, deuxième sort que ceux qui connaissent. Donc, il va jeter le, la rafale psionique. Donc, ça passe sur du 5. Là, ça passe sur du 4, du coup. Et ben, bah, ça, ah, ça, ça fait un doublas, Ça fait un, ça fait même un gros péril. Et donc, il va prendre, il va prendre deux PV. Donc, le sort ne passe pas. Et après, il va balancer un smite. Donc, c'est le deuxième. Euh, ah. ça passe pas non plus. Ok, c'était génial. Voilà pour euh, ça. <rire> c'était la phase de, Après, hein, la la phase phase de, de tir. Globalement, le Jackal Alfeus va désigner l'avion et eux sont à moins de 12 pas donc ils auront plus un pour toucher l'avion. Il va tirer un petit coup de sniper. Donc euh, il est à c'était 2, il a bougé, c'était 3, c'est un avion, c'est à c'était 4. C'était à 4 plus. Oh, là, voilà. hein, c'est pas réglé. Et maintenant, ses copains. Donc, il y en a un qui va balancer une bombe. Et les autres qui vont tirer au fusil à pompe. Donc, un D6. donc le D6 de la bombe. Allez, allez, on y croit. Ça quatre. fait 4. C'est donc sur du 4 plus de la bombe. Donc, ça fait 2. Ça fait 2. Et c'est de la force 8. C'est sur du 3. Ouais. Allez, allez, allez, allez. 2. 2. C'est de la PA moins 3. Je vais pas de sauvegarde. Je, de... Vois, je suis à la 4 Ouais, c'est 4 plus. Donc, tu prends 2 ouais. D3 dans la mouille. Ouais. Allez, on peut le faire péter une bonne fois pour toutes. Euh, non. Oh, ça fait 5 PV. Okay. Ça fait il est mort ou pas non. Ok, il en a combien, il en reste deux Haha <rire> Et hey, j'ai globalement fini euh, ma phase de tir, puisque après j'ai plus rien à porter. Euh, je ne vais pas faire de phase de corps à corps non plus. Néanmoins, je vais marquer sécuriser l'objectif 6 et je vais marquer euh, tenez la ligne. Et, euh, et donc, euh, donc je passe la main à Toquette. Début du tour de Toquette, il tire sécuriser l'objectif 6, qui est ici. Il n'est pas si loin que ça. Là, voici son positionnement, euh, que ce soit les aéronefs. Ou que ce soit euh, les troupes au sol, et on le retrouve à la fin. Ok, Je... donc fin du mouvement de la part du Lord Commandant Toket. Euh, bah vas-y, commente, dis-nous tout, dis-nous ce que tu nous prépares. Alors, euh, du coup, on a euh, un petit avion là en rouge et bleu euh, qui se rabat paisiblement. Il a plus que de PV, donc euh, il a plus grand chose à faire. Sa, sa mission ici. Euh... Et tâche-fait, il a droppé une bombe sur un gars et puis, et puis c'est bien, euh, sachant qu'il a débarqué ses deux drones qui sont venus se positionner sur l'objectif que je dois sécuriser. Le deuxième avion a débarqué son monodrone, qui est allé se poser sur l'objectif là-bas, sachant qu'il y a deux alcooliques qui sont derrière. Ouais. Euh, sinon, on a rushé un peu dans tous les sens. Là, là, on... ça, se dé... là ça se déploie, là. Voilà, on bouge... on bouge dans tous les sens. Là, les Brossalines ont bougé de 5 pour aller se poser sur l'objectif. J'ai les deux drones bleus qui étaient là, ont été se mettre sur l'objectif ici. Euh, on, a avancé... on a avancé dans tous les sens. L'idée, c'est d'aller mettre la pression un peu, sachant que bah, voilà, hein, je suis clairement en retard au maelstrom. Et il va falloir prendre la table. Début de ta phase de tir. Ça roule. Le mec qui est tout seul là-bas, donc A5, dans les gus qui sont derrière. Allez, vas-y. Donc il tire. Sur un as il explose. Hein oh, non, non, non c'est force 7. Non, je rigole <rire> Non, je ne surcharme pas. Hein. <rire> J'utilise le profil à euh, tir rapide. Donc c'est sur du 5. et eh ben il y en a une, c'est sur du 2. et eh ben ça fait rien du tout. Voilà. C'est un franc succès. succès. Euh, ensuite, l'avion qui est là va tirer. Eh ben, de toute façon, il n'a pas le choix. Il va tirer toutes ses armes dans le. Enfin, si il a le du choix, mais il va tirer là-dedans. Dans le petit gus, en fait. Hein, c'est pas le patriarche, c'est ouais, ouais. euh, Archibald, le survivant des jaunes. C'est ça. Donc là, tu touches mal, je suppose. Bah ouais, mais j'ai fait un 5 et un 6. Donc, euh, c'est une double touche. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, c'est sûr du 2. Voilà. t'es es PA-1, dégâts des 3. Deux, c'est 25. Ouais. ouais est deux fois mort. Donc, on se, donc, on se retrouve aller. à la fin du tour 3 de Tocat. Euh, globalement, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il a viré toutes les petites unités annexes. Il m'a fait un joli... 6 sur son missile-seeker, il a réussi à m'enlever 2 PV là-bas, euh, plus ses plus, euh, tirs de SMS, et après euh, il a utilisé un petit stratagème pour faire, euh, pour faire galoper euh, ses petits garde-feu, Ces petits pass-finders, et globalement on a et fait et le tour, prends, euh, quatre quand même. tu prends 4 KP, mais de tu... toute façon globalement la partie t'auras plus 6 ouais, KP, ouais, hein, ouais, je ouais. pense que c'est acquis, bah, t'as pas trop besoin de t'inquiéter pour ça, euh, et tu mets ton premier point de Maelstrom. attaque euh, mon tour 4 ah. je tiens deux objectifs je vais donc tirer deux cartes ouais. j'ai actuellement 100 trips en main j'en ai qu'une en main je vais tirer euh, bah, le 15 et je vais tirer à nettoyer le ciel euh, ce qui devrait être pas trop dégueulasse puisque j'ai un patriarche qui est ici <rire> un avion à 2 PV. et puis j'ai des drones aussi qui doivent fly je pense ouais, ouais, ouais. ouais. bah, d'ailleurs si tu les charges que tu les prends au cac voilà. tu les fais les deux exactement donc, euh, donc voilà c'est le deal globalement euh, donc on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc fin de ma phase de mouvement. J'ai ramené tout le monde ici. Petit cordon avec les motos. Jackal Alfus qui s'apprête à tirer une petite bastos de sniper. Et qui vient pour éventuellement renforcer après sur l'objectif qui est là. Et après, ben, on a le Patriarche qui va faire le taf. Euh, qui se sacrifie pour la cause euh, de, du culte. Mais euh, somme toute, qui se sacrifie. On va d'ailleurs attaquer de suite avec cet animal. Il va balancer un mental onslaught sur euh, l'avion, donc c'est parti, ça te, ça passe euh, sur du 6, et ça passe pas, fuck des shit, et, euh, et c'est fini pour la phase de psy, je passe immédiatement à la phase de tir, mon sniper qui est là va envoyer un pruneau dans l'avion, mm -hmm. euh, qui te touche sur du 4, fais quelque chose mon petit jackal, non. Euh, toujours pas, euh, donc j'ai fini aussi ma phase de tir. Maintenant je fais ma phase. Fa... Tu peux tirer en contre-charge. Oui bien sûr. Vas-y. Euh, du coup je vais surcharger. Ouh là là là, ça je surcharge. Je vais te mettre 4 des 3 tirs. Et donc tu me fais 4. Tu surcharges, donc tu ouais. fais 4 des 3 tirs. Ouais. Vas-y, vas-y, on voit la sauce. Euh, ah oui, mais il faut que de... je fasse deux par de savoir qui est mort, parce qu'il y en a qui pourraient mourir dans Ah la ouais. ouais. Donc le premier, il va te faire 4 tirs. Et le deuxième, il va te faire euh, bah, 4 tirs aussi. Ok. Ok. Ok Ok Allez, Alors, le premier, c'est sur du 5. Alors, il est mort et il fait rien. Le deuxième, c'est sur du 5. Putain, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Euh, bon, il est très mort. Il te met un petit pruneau. C'est force combien Force vite. Ah ouais, effectivement. Euh, un vu à 5. Non. Un petit détroit Vas-y, vas-y. Wouhou Et ça fera 2. Donc 5. Et je suis mort. En fin de mon tour, je nettoie le ciel puisque les... Les gus sont fly et il enfin, fallait drone on fly. Euh, le 15, je le ferai pas. Euh, sans les tripes, ça va être compliqué aussi. Je passe la main à Toquette. Début du tour. Sécuriser le 4 qui est là. Début du tour de Toquette. Sécuriser le 4. Vas-y. Euh, derrière les lignes ennemies. Il est là-bas. Donc tu peux l'avoir aussi ah euh, oui. avec, euh, okay. avec le monde qui est là. Sécuriser le 2 qui est quelque part. Qui est chez Soit toi. Ouais, j'ai c'est le père. Donc, il, donc, est donc, il, il, il est là. là. Ouais. Il est là. Il est là. Donc je l'ai. Donc ça y est, je remonte enfin au maelstrom. Il est temps. Ouais, enfin. Ok, donc fin de la phase de mouvement de notre ami Toket. Il m'a envoyé un Sunshark Bombers qui a tenté de balancer des bombs sur les aberrants et qui s'est cuté. Non, il en a mis il deux. Il en a mis deux, mais j'ai essayé. Donc ça revient à dire qu'il s'est cuté. Vous êtes bien d'accord avec moi et, euh, et donc après, il a avancé tout ce petit monde. On a euh, la garçonnière qui va mettre des gros coups de fuseur à la gueule de ce pauvre patriarche. Et on a un marksman un peu, euh... un peu, un peu véloce. <rire> un peu véloce. Qui, qui avance de 6 à chaque tour. Qui, en fait. qui s'est jeté dans le dispositif pour voir un petit peu ce qui se passait. L'autre avion là-bas a fait demi-tour. Il a été chercher son briseur de ligne. Enfin, si on tenait la ligne avec 3 unités. Et, euh, et donc, du coup, on se retrouve sur sa phase de magie qui finit auto. Et on se retrouve sur sa phase de tir. Qui va venir tirer à grand coup de fuseur. Il euh, y a eu donc une touche de désignation laser avec ce 4 Fireblade qui n'avait pas bougé. Euh, 2 plus reroll des as. Vous voyez plutôt. Et là, on est sur du 3 plus. Et je serre les fesses. Parce qu'il faut vraiment que je lui mette un pruneau. Il faut vraiment le faire. <rire> ah. Euh, bah, du coup, je vais payer un PC. Parce que j'ai que ça à faire. Parce que je le regagne. Allez, allez, un petit 6 parce que c'est gratuit Non, c'est pas gratuit. Mais du coup, je vais essayer de faire une 3 plus. Pour lui péter les dents de lait. Et c'est un 2. Décidément, les rerolls, c'est pas mon truc. Un vue à 5. Attention Allez, papa Oui. Il est vivant Méga-troll <rire> Ouais, bah du coup, il va prendre les Broadsides. Ah, bah. <rire> Donc l'heure fatidique est arrivée où l'ensemble des Broadside balance la sauce sur le pauvre PV de Patriarche qui me reste. Donc là, les touches en fait, ça touche sur du 4 Euh, oui. Vas-y, c'est un jeu qui est plutôt dégueulasse. Euh, oui, oui, c'est plutôt dégueulasse. Voilà, fait des invus à 5, TP à moins 2. Allez, deux premières. Ok, c'est bon. Il est bon. Les avions, enfin euh, l'avion dans les aberrants. Ouais. Allez, ouais, c'est parti. 4 plus, du coup. Vas-y, vend-nous du rêve. Boum, 2 et 2, 4. Ça passe pas, désolé. Voilà, c'était bien. Alors. Fin de ton tour. Donc, j'ai sécurisé l'objectif 2 qui se trouve ici. Oui. Hey, j'ai sécurisé l'objectif 4 qui se trouve ici. Hey, one point. Et j'ai été derrière les lignes ennemies avec trois unités, donc ça vaut 2 points. C'est beau, ça fait 4 points de Tu t'en avais mis un au tour précédent ou deux au tour précédent 1, euh, ça fait 5 points de mailstorm, je pense que globalement ça fait une égalité, je dois pas être beaucoup, beaucoup devant, euh, voilà. Pour 5 cult comme ça fait un petit moment déjà qu'on filme, qu'on tourne, et globalement, on commence à être un petit peu fatigué. On a dit qu'on s'arrêtait sur un tour 5. Et, euh, et voilà, donc là, globalement, je vais jouer mon dernier tour. Je vais tirer deux cartes, puisque je tiens deux objectifs, mesdames et messieurs. Alors, je tire d'abord Assassinat, euh, qui consiste à buter ce Marksman. Ou pas, on verra. Et après, je tire Ordre prioritaire reçu. Et euh, donc, c'est la prochaine carte ouais, Je fais le C'est hein la prochaine carte que je tire De quoi pour leur priorité reçue. Euh, oui, oui. Et euh, c'est le 11, c'est l'objectif 1. Ça tombe bien. là. tombe bien, c'est pas le bon. C'est bien dommage. Donc, en priorité reçue avec l'objectif 1, donc je pourrais pas faire. Celui-là, il m'aurait gavé, euh, puisque mon sergent de guerre est euh, juste ici. Un petit peu éloigné quand même, là, de, du, du bordel. Hein donc euh, Donc, voilà. Il va falloir que je m'assure euh, cet assassinat. Alors, éventuellement, j'ai en plus... J'ai toujours mon sang et trip, donc il va falloir que je trouve une solution pour buter ce mec-là au corps à corps et mettre deux points. Et, euh, et puis clôturer ma partie comme ça. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc fin de ma phase de move. J'ai déplacé mon Magus qui va tenter de péter un plus et un attaqué en attaquant fort sur les motos qui vont tenter de se farcir cet animal au corps à corps. De façon à faire oh, assassinat vont... et... et sang et trip. Et après pour le reste, bah, je me suis positionné toujours en des lignes de vue. Pour avoir du monde sur cet objectif-là. Euh, et puis pour avoir du monde ailleurs. ailleurs donc, phase de magie. Le Mayus euh, va jeter euh, le plus en attaqué en force sur ses, sur ses machines de guerre. Ça a l'air d'être un échec. Il refait un péril, ce gros tocard. Et il, et il repère un, un PV, ce gros guignol. C'est dommage. Ça fait deux tours de suite. C'est quand même un petit peu aberrant. <rire> ce genre de blague, twist, elix. On va shooter avec 8 de nos beaux fusils. Euh, chargé à bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Et ça touche sur, sur du 4. Ribambelle de fusillade. Pour l'instant, on est stat. Ouais. Force 4, je te blesse sur du 3. Beaucoup moins stat. Euh, là, c'est le, le craquage de fin. Vas-y, t'as une sauvegarde. Tu peux avoir la décence de la ratée Oui, j'ai la de la Ok, et il s'ensuit immédiatement ma phase de charge qui va... Ok, toi, je vais te tirer dessus. Oh putain, il va me tirer dessus, bordel. Ah ouais, je te tiens dessus. Sur du 5. Non, voilà, tu peux y aller. C'est bon, je vous fais ma charge. Elle est bol elle, elle est belle. Elle j'aurais mieux fait tomber une grenade. Charge de 6. Est que... Donc on est un peu dans ce genre de combat de fin. Euh, où euh, là, pour le coup, c'est les tocards de la bande qui s'affrontent. Donc là, c'est mes 4 motos qui vont tenter d'arracher 2 PV à ce, ce jeune freluqué. Euh, J'ai 5 attaques qui vont tou donc toucher sur, euh, sur du 4. Ok, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Je vais te blesser sur du 4. Mmh, es force de 3 Oui. Sur du 4, oui. oui. Ah pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Il a deux sauvegardes à faire. Ah oh là là, le troll Oh là là, bon bah je mets ni mon assassinat euh, ni, ton, ni mon sang et trip, j'ai le sum international, je finis donc ma game là-dessus sur un échec cuisant de mes motards. Euh, oui, et oui, oui, voilà, vraiment, vraiment, c'est bien votre cabré avec un fusil à pompe, mais si on n'est pas foutu de buter un marksman, dites-moi à quoi ça sert. Euh, voilà, globalement ce tour est un échec général hein, dans toutes mes actions. Je crois que je... je crois, oui, crois peril, que... ça va bien. Ouais, je crois qu'il faut, faut que ça s'arrête. Okay. ok, donc bah, tirage du tour 5, dernier tour de Tokets, il tire sécuriser l'objectif 2, qui est chez lui là-bas. Euh, il tire sécuriser le 6, qui est juste essayé. Et il tire défendre le 6, bah, qui est là, mais pour le coup, il ne pourra pas le défendre, puisque ça va s'arrêter tour 5. Ouais. Euh, donc globalement, ça va être deux maelstorms deux plutôt easy pour lui. Et, euh, et il m'a fait regagner un point de com. Et ça, c'est pas rien parce qu'il a, a tiré une carte qui ne lui plaisait pas. Il lui reste plein de points de com qui lui servent à rien. Pour deux points de com, il a changé sa carte. Et ce qui lui a permis d'avoir bah, sécurisé euh, sa 6. Euh, donc, euh, bah, fin de la phase de mouvement. Euh, globalement, eux se sont avancés. Ils vont tenter une charge euh, ici pour faire des un peu, un peu farfelu pour venir choper un bout de, bah, de, de, ce, de cet objectif éternel. Eux, ils vont tenter un truc de stratagème de l'espace. Et euh, les broadside vont allumer le groin des aberrants C'est parti. 24 tirs de SMS. Euh, je touche à 4. Sans menu, sans rien. Allez. Oui, bah oui, oui. tiens. Ouais. Ouais. Bah, tiens, il y a pile ce qu'il faut, donc ils ne vont pas mourir. Je suis content. Save à 5+. Plus. Ouais. Bah non, 6+. Plus. Euh... Ai 6+, plus, pardon. 4 filles no pain. 4 filles no pain à 5+. Plus. Bah voilà, ils sont morts. Ils sont morts. Et eh bien voilà les seigneurs de guerre, on arrive à la fin de ce rapport de bataille, on a compté les points avec la toquette, et euh, eh bien globalement il va mettre 7 points de Maelstrom, il va aussi engranger, euh, grâce à son petit vol de fan game, euh, ben, 6 points, enfin il va engranger le vol pour 2 points, ce qui va lui permettre de mettre 6 points d'éternel, et euh, à ça il va rajouter le plus 6 en kill point, ainsi que le briseur de ligne qu'il a là-bas, et euh, le premier 100. Donc voilà pour les points de toquette. En ce qui me concerne, je vais mettre 7 points. Donc ce qui fait un total à toquette, un total de 21 points. En ce qui me concerne, je vais mettre 7 points de Maelstrom. je vais tenir donc euh, un seul Eternal, ce qui m'amène à 9. Je vais mettre aussi euh, un Briseur ainsi qu'un premier sang, ce qui m'amène à 11, ce qui nous fait un score final de 21 pour Toquette et 11 pour moi. Ce qui fait une différentielle de 10 points et ce qui lui donne un score de 15 à 5. Et on finit la partie là-dessus, on se retrouve sur un petit débrief final, à de suite. Et bim On se retrouve pour la fin de cette partie. Une très belle victoire par Tonton Toquette qui gagne la partie 15 à 5. Euh, grâce à un différentiel bah, de 10 points, ouais. euh, 21 à 11. Euh, partie super intéressante parce que qu'elle bah, a, a mis en évidence la difficulté du, du gameplay Gen euh, Steeler Cult. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis euh, toi aussi ça a mis en évidence bah, ta gestion de la micro, euh, tes positionnements et du fait que bah, tu m'as un peu bloqué, euh, tu un peu bloqué la, ouais, ouais, mon bah, agressivité du tour 2. Clairement, là la partie elle joue sur euh, mon acquisition du côté de table. Acquisition de terrain. Voilà, ah, bah. Que j'avais sciemment euh, déséquilibré avec les objectifs. Donc ça me permet vraiment d'assurer un tour 1, un tour 2 serein pour moi parce que je suis positionné exactement comme je veux, là où je le veux. Donc voilà, là, ce, ce GD de a été crucial sur la partie et il m'a permis d'acheter la game quand même. Yes, euh, ben, moi je, globalement j'ai subi 3 euh, tours, euh, trois, euh, non on peut, on peut dire 4 même parce que le tour 2 ah, j'ai subi. À partir du tour 2. Voilà, ouais. Demi tour parce qu'en gros le, la, moi je domine mon, ma phase ma ma du tour 2 et après quand je te rends la main là c'est la catastrophe. Euh, la difficulté a bien été bah, de ne pas réussir à, te, à venir cliquer les broadsides ou mmh. tout simplement à venir me loquer autour d'une d'infanterie. Euh, ça n'a pas été faisable. Globalement, moi, je pense que ça se joue systématiquement à peu, peu de choses, ce genre ouais. de truc. Euh, une charge un peu trop courte. Euh, ou alors là, pour le coup, j'ai essayé de tirer un petit peu avec les quelques tirs que j'avais, faire des trous pour essayer bah, de virer des mecs. Euh, ça n'a pas été une réussite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, mmh. euh, ça, ne pas, ça ne permet euh, ni... Euh, c'est très punitif ouais, ouais. et ça ne permet pas l'échec. Ouais, c'est ouais. ça. Le Ginstealer, on a le droit ni à l'erreur ni à l'échec. C'est beau. On va finir ça là-dessus. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, activez la petite cloche de notification. Vous nous rejoignez aussi sur Facebook et Instagram. Et euh, bah, si vous souhaitez aider la chaîne, vous survolez le Tipeee. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à découvrir notre gamme d'accessoires spécialisés Wargame sur le site MyScenary. Lien dans la description. En tout cas de cause, je vous remercie et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV. Ciao, le Seigneur de Guerre